Vous êtes tous, il 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part, ça va nickel, on se retrouve en ce dimanche pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster, je suis tellement content de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu et pour cause, vous le voyez sous vos yeux, tout simplement parce que j'ai, voilà, je me suis vraiment bien amusé, il y a eu énormément de changement et je suis trop excité, vous m'en direz des nouvelles j'ai peur que la vidéo dure une heure mais euh, en tout cas je compte sur vous pour, pour liker hein, liker, commenter, dire ce que vous en pensez, donner vos avis etc euh, donc, euh, donc voilà je suis bien content, les amis je sais même pas par quoi commencer pour ainsi dire euh, voilà à quoi ressemble le parc actuellement, on va prendre un petit peu plus de, de hauteur, voilà à quoi ressemble le parc actuellement, on commence à euh, partir sur quelque chose de relativement lourd et je suis très content Voilà je suis très content je vais mettre le jeu en pause Pour euh, gratter quelques FPS Et les amis j'ai fait une entrée alors L'entrée franchement je vais, je vais vous dire un truc euh, Bah en vrai je suis content je suis content parce que, après il faut pas oublier alors attention, bah, je vous vois venir, hein, je suis déjà en train de, de me décrédibiliser mais vous inquiétez pas mais euh, je vous vois venir euh, j'ai commencé l'entrée, c'était éclaté au sol et j'ai perdu patience etc et en fait j'ai pris euh, quand même 3 jours, alors 3 jours pas intense hein, mais 3 jours pour euh, arriver à ce résultat donc finalement je suis content parce que bah, c'est un petit peu comme j'imaginais le parc n'est pas censé être un parc comme Europa Park c'est pas un, un parc immense alors il y a du budget, il y a des nouvelles attractions que je vais vous montrer et je suis trop content, il y a du budget, mais ça reste un, un parc euh, qui est pas, c'est pas Europa Park quoi, voilà. Donc l'entrée, je voulais pas un truc grandiose. Alors je vous montre un petit peu. Euh, voilà, il y a pas de parking, il n'y a rien. Peut-être qu'un jour ça viendra, hein, franchement qui sait. Il y aura peut-être un jour un parking. Je sais pas encore comment je pourrais faire ça, vu qu'il y a pas de place derrière. Sait-on jamais. Mais en tout cas, euh, voilà pour l'entrée. J'ai juste fait ça, ça c'est pour le, le, le fun, hein, rien de très. Voilà, tout ce qui est ici, on s'en fout. C'est à partir de là que ça commence. Donc vous voyez au niveau de l'entrée, alors j'ai pas fait d'affiche Peut-être qu'on fera une affiche ou peut-être qu'on va laisser euh, ce panneau là, j'en ai aucune idée Avec euh, les flèches ici, avec, vous voyez, tu passes là, je suis trop content J'ai mis les, les barrières et tout, euh, j'ai fait un petit peu de déco intérieur, euh, Genre là avec les gens pour euh, récupérer les billets tout simplement, voilà Là il y aura des panneaux, enfin c'est des télévisions avec les prix euh, affichés euh, Je n'ai pas encore fait mais je le ferai je pense un, un jour euh, J'ai fait des lampadaires, alors eh, franchement ça c'est des lampadaires du parc Voilà je vous le dis, je suis content au moins, ça éclaire bien. C'est un peu design et c'est original. Même si je pense que, bah voilà, n'importe qui peut le faire. Tu prends un lampadaire, tu le dupliques et tu le fais euh, en 4 fois. Et ça rend un truc très sympa. Et vous allez voir, parce que j'ai enfin travaillé le parc de nuit. Euh, voilà, vous, je mettrai la nuit tout à l'heure, mais je suis très content. Donc voilà, avec euh, ici euh, des, des fleurs, euh, un petit accès pour le personnel. Évidemment, il faut quand même arroser les plantes, euh, prendre soin des plantes, etc. Donc là, pareil, le personnel peut passer par là, tac, pour euh, rentrer là à l'intérieur. Et puis euh, voilà, faire les, les guichets. Donc voilà, je suis, je suis assez content, vous m'en direz des nouvelles euh, j'ai pas trouvé sur le Steam Workshop, si vous connaissez des mods, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour avoir des personnes fictives ici. Ils n'ont pas des animatronics mais vraiment des personnes du staff qui s'occupent de là, voilà, de, de s'occuper des, des billets. Euh, bonjour, au revoir quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Regardez, ils font demi-tour eux. Ils voulaient partir du parc et ils y retournent tellement c'est bien. Voilà, euh, la place principale, boum, regardez-moi ça les amis. Ça a bien changé, euh, c'est léger. Non, les changements sont légers, mais c'est quand même sympa. Euh, bon, déjà, les lumières au sol, les lampadaires, tout ça, vous verrez de nuit. Les toilettes ici, ça ne bouge pas. Ici, j'ai rajouté une petite boutique de souvenirs parce que j'ai regardé les appréciations générales. Juste, regardez mes bénéfices mensuels, euh, c'est négatif, mais c'est en train d'augmenter. C'est-à-dire que je suis en train de... de, de, de, de comment on dit de, de, de payer mes dettes on va dire parce que en fait mon parc devient de plus en plus rentable je vais vous expliquer ma stratégie tout à l'heure je suis très content donc vous voyez je, je, les gens euh, se plaignaient qu'il n'y avait pas trop de boutiques souvenirs donc j'en ai mis une ici avant de partir c'est toujours sympa euh, ici évidemment le distributeur j'ai ajouté des distributeurs de billets donc pour euh, euh, payer les attractions sur place parce que je sais pas encore comment ça se passe Aussi pour les tickets resto enfin voilà pour, pour, pour, pour, pour manger quoi finalement parce que bon là les, les à l'entrée c'est par carte bancaire tout ça euh, En vrai le, le parc et l'entrée est gratuite hein. donc je sais pas encore comment on, comment on gérera ça Là c'est nouveau la zone euh, backstage je suis en train de travailler sur des zones backstage il y en aura deux Il y en a deux dans le parc à savoir ici et il y en a une nouvelle là-bas, je vous la montre après, je suis trop content, vraiment je suis trop content, je vous montre un petit peu, euh, donc sur la droite, donc là ça ne change pas, ici il y a les, les boutiques euh, disons pour boire et manger parce que c'est important de, de s'hydrater, et voilà ce que j'ai ajouté, donc pour euh, faire vraiment une belle zone pour les employés, euh, donc avec des grillages, euh, bon là ça manque encore, on verra ce que je mettrai, peut-être euh, petite attraction, je ne pense pas, mais je pense qu'il euh, y aura des trucs ici. Il y aura des trucs ici pour habiller. Mais en tout cas, voilà, avec les petits panneaux euh, accès interdit au personnel non autorisé. Euh, voilà, donc, euh, avec accès au distributeur ici. Distributeur, c'est pas moi qui les ai faites. Euh, je suis reparti sur le, le modèle qui existe déjà. Euh, et j'ai un peu customisé à ma sauce euh, pour qu'il y en ait trois et que ça rentre bien. Euh, voilà, ça, c'est vraiment le seul truc que j'ai fait, euh, que j'ai pas fait. Voilà, ici, derrière l'accès, évidemment, pour... Euh, bah là, le guichet, tout simplement. Vous avez vu, c'est intelligent de ma part, je sais, merci euh, Donc voilà, euh, j'ai refait un petit peu l'espace Détente ici euh, Avec les bennes euh, ben Ici, j'allais faire une mauvaise blague J'allais faire une blague douteuse, et je me suis calmé J'ai <rire> tourné ma langue Donc les bennes ici, euh, des petits euh, Comment on dit, les, les petites voitures de golf Bien sympa, j'ai fait le test hein, Dans tout le parc, tout est accessible à part les escaliers pour les attractions Mais tout est accessible dans le parc pour rouler avec le, les golfs Donc ça c'est juste parfait donc, donc voilà, ici je rajouterai beaucoup plus de choses Pour les, les employés, pour qu'ils soient détendus Mais je vous le dis, les employés sont très contents, sont très heureux euh, Croyez-moi sur parole euh, bah, De toute façon, regardez Regardez-le là, il a le smile Elle, elle a le smile, et pourtant Elle est payée moins cher que les autres Et je dis pas ça parce que c'est une femme hein. Pareil, donc là, il a le smile, il est content Lui, il rentre, est-ce qu'il est content il est content, il rentre mais il est content. C'est sympa les cheveux. Donc voilà, ils sont tous contents mes employés les gars. Hein, donc que personne me... Hein voilà, donc sur la gauche on a le Grand Utopia toujours, ça ne bouge pas. Donc l'attraction des tacos avec... Petite subtilité J'ai rajouté des éléments J'ai rajouté Bon alors j'ai rajouté Ces petits lampadaires Vous verrez la nuit Non faut qu'on on verra ça la nuit Vraiment faut que j'arrête Avec les lampadaires Voilà il y a des lampadaires partout Vous verrez ça quand il fera nuit euh, Petite subtilité J'ai rajouté ici Bon une camionnette euh, Grand utopia Et ici vous le voyez Des euh, façades Trompe l'œil. J'ai trouvé ça assez intéressant Avec ici un faux métro Qui ne mène à nulle part évidemment euh, Et avec une animation Que voici la voiture Tout est bien calculé Tout est bien calculé C'est totalement réaliste les amis euh, pareil ici, ça se voit pas mais tout est calculé de ouf Bonjour monsieur Alors par contre j'ai besoin d'avis J'ai besoin d'avis parce que en fait c'est réaliste D'ailleurs petit euh, clin d'œil à My Godness euh, Créateur de Grand Utopia, juste ici Voilà, C'est vraiment le clin d'œil déguisé, enfin personne ne le verra quoi euh, Juste parce que tout est Vraiment j'ai tout fait pour que ce soit réaliste Est-ce que, dites moi en commentaire, est-ce qu'il faudrait Qu'on laisse apparaître ça Vous voyez, là au moins c'est réaliste à 100% Parce qu'il y a le tracé du machin Puisque c'est un animatronics, c'est de l'animation électrique Etc est-ce que je dois le laisser apparaître ou au contraire je dois le laisser enfoncer J'ai peur que ça fasse moins réaliste comme ça. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire les gars, j'ai besoin de vos de vos avis parce que j'ai vraiment envie que ce soit réaliste au maximum et comme le parc est quand même relativement euh, euh, bah tout est tout est relativement cohérent quoi. Donc euh, donc j'aime bien. Voilà. L'attraction ici, voilà l'attraction des motos. J'ai enfin euh, amélioré le bâtiment, enfin amélioré. Voilà j'ai continué le bâtiment parce qu'il ressemblait pas à ça au début euh, Donc je suis, je suis bien content Voilà donc euh, c'est un mélange entre caserne de pompiers Caserne de police on sait pas trop Il y a des gyrophares de partout une petite échelle par là euh, Voilà des petites lumières aussi par ici Une petite cheminée toujours sympa euh, L'intérieur c'est pas habillé L'intérieur c'est pas habillé Et ici j'ai rajouté une porte là Voilà incroyable et une échelle Et une échelle c'est super voilà, J'ai cherché à faire quelques petits détails, oui, des petits gyrophares aussi, sur les véhicules de police. Euh, donc ça fait plaisir Ah là c'est ma petite fierté euh, Enfin ma petite fierté Je n'ai pas fait ce bâtiment Qui est une caserne de pompiers Donc euh, en concordance avec euh, la zone hein, euh, Zone véhicule Zone euh, un peu voilà Là c'est les voitures Là c'est la police Pompiers Donc, euh, donc voilà j'ai cru que le jeu plantait Pas du tout c'est un point de sauvegarde Vous le voyez Donc voilà caserne des pompiers Que je n'ai pas fait Mais par contre tout le reste Je l'ai fait Donc à savoir les petits panneaux Pour dire Premier soin et toilettes. Et oui Nous avons ici les toilettes Toujours intéressant Les gens sont contents d'aller aux toilettes mais aussi la zone premier soin, la zone secours. Ça tombe bien, c'est une caserne de pompiers. Alors c'est de, de la façade, hein, c'est du déco évidemment, il hein. n'y a rien à l'intérieur. Enfin euh, il y a peut-être du personnel qui travaille dedans. Euh, bon voilà, ça c'est... Eh, hey, ça c'est pour le RP. Voilà, mais donc tout ça, vous voyez, c'est la zone backstage derrière. Donc euh, c'est pas encore, voilà il y a encore pas grand chose Mais vous voyez un petit peu l'idée Donc là voilà s'il y a des petits bobos il suffira tout simplement d'aller là et, euh, et puis voilà c'est plutôt, plutôt cool pour cette partie Aussi un truc que j'ai capté Donc là c'est la zone est Un truc que j'ai pas fait exprès mais ici la zone far west Donc mad west Far west Bah en fait c'est le côté ouest voilà c'était pas fait exprès à la base mais je m'en suis rendu compte. Euh, voilà j'ai rajouté euh, les panneaux danger ne pas approcher zone à risque donc ça j'ai chopé ça sur le workshop. Donc j'ai mis ça de manière logique et cohérente un petit peu partout euh, sans trop en faire évidemment mais suffisamment parce que ça reste dangereux par ici. Donc voilà j'en ai mis un petit peu un petit peu partout. Euh, il faut que j'enlève ce panneau ouais. Y a plus de restaurant là mais c'est vrai, il y a plus. De... Pourquoi j'ai laissé ça euh, Voilà, ici, il y a rien qui a changé pour le coup. Il euh, n'y a rien qui a changé, mis à part le fait que j'ai tout enlevé. Il euh, y avait cette attraction là, donc le Brutus euh, qui était d'abord euh, que j'avais. Mis... Alors au début, il était là. Ensuite, je l'ai mis là-bas dans le fond parce que je ne savais pas quoi en faire. Et ensuite, je l'ai mis ici. Et en fait, ça me fait chier. En plus, personne tout le monde s'en fout et il n'est pas bien placé. Donc, les gars, vous m'en direz des nouvelles, mais je pense que je vais supprimer cette attraction malgré que, en vrai, elle n'est pas dégueu, mais elle est en trop. Elle est vraiment en trop cette attraction. Bon, là, elle est en, en l'air. Elle n'est pas censée être en l'air comme ça, mais. Cette attraction elle est en, en trop je pense. Dites-moi en commentaire je pense que je vais la dégager. Voilà. Euh, donc en gros il n'y a rien à faire ici, c'est bien dommage. J'ai voulu faire une petite attraction comme dit de train-train euh, enfantin qui fait deux tours, mais c'est pas possible parce que bah du coup les, les, après, après je vais être trop en déficit pour rien, c'est un petit peu dommage. Euh, pour ce qui est des attractions d'ailleurs ça fonctionne très bien. Hein, 2000 euh, pour euh, les bûches, les mines je crois qu'on est à 900. Pour ce qui est de Grand Utopia... Euh, oula et frère c'est quoi ces conneries je ne sais pas c'est pas censé être comme ça pour ce qui est des motos c'est dans le rouge normalement hein, ça c'est normal mais ça va remonter en tout cas voilà on va passer à la zone principale les amis parce que là il y a du nouveau il y a du très très lourd évidemment les lampadaires qu'on verra la nuit j'ai rajouté le panneau green L là-haut je me suis dit euh, bah comme euh, en fait foreign tu sais il... voilà c'était pour le petit plaisir <rire> on, avance on avance on avance on avance j'ai hâte que vous voyez la nuit donc là il y a rien qui a bougé les toilettes à gauche. Hein, les lampadaires en plus, évidemment. Bonjour. Je vais mettre le jeu en pause. Alors, j'ai rajouté des lampadaires... Euh, je sais plus si j'avais montré ça dans la dernière vidéo, mais... Des lampadaires euh, qui vont bien avec l'ambiance que j'ai voulu euh, apporter, donc... Pour l'attraction far cry l'attraction un petit peu un petit peu à l'ancienne chips à l'ancienne euh, donc voilà la fumée rouge là j'ai rajouté euh, le quatuor vintage je sais plus si j'avais montré ça dans la dernière vidéo euh, un petit éléphant que j'ai chopé sur le workshop je mettrai en description si j'oublie pas parce que ça vient du même auteur. c'est un, un français si jamais tu passes par là, mec je sais pas d'ailleurs comment ça fonctionne comment tu fais ça mais tu es juste un crack en fait tout ce qui fait c'est incroyable je vais je, je vais m'abonner à tous ces machins je vous jure c'est incroyable donc euh, donc voilà pour, pour ce qui est de là. Et là, la grande roue. Ah oui, alors attendez, petite parenthèse. Je m'égare, je vais dans tous les sens. Pourquoi il y a une grande roue Pourquoi si Pourquoi ça Pourquoi il y a. Voilà. En fait, je voulais Que à l'entrée du parc, et c'est bien dommage, je voulais qu'on on ait un aperçu euh, des grandes attractions. Parce que c'est en général comme ça et c'est sympa. J'ai trouvé ça cool. Le Green ale, on le voit. Bon, là, il n'est pas en, en action, mais le Green ale, on le voit. Et en fait, euh, la tour infernale que vous voyez ici, euh, je vais vous la présenter juste après. Je l'avais placée à la place de la grande roue là-bas. Et ça rendait. Super bien euh, Bon le problème c'est que euh, Bah en fait euh, si vous regardez Donc là on arrive à la zone pirate euh, Bon là il y avait rien encore avant hein, Je vous présenterai tout ce qu'il y, qu y a de nouveau est, Ça a vraiment bien changé Mais j'avais mis la, grande, euh, la tour infernale là Ça n'avait pas de sens Ça n'avait absolument pas de sens de mettre ça là euh, Vraiment c'était pas cohérent, du coup je l'ai placé là-bas Vous comprendrez évidemment pourquoi Par contre quand on est à l'intérieur du parc euh, à l'entrée tout de suite, là on a une belle vue, ça fait plaisir On a le green hill ici On a la tour infernale là-bas On arrive à apercevoir, attendez euh, voilà j'avais perdu l'attraction, on arrive à apercevoir ici le euh, objectif le, pardon le lost in space qui fonctionne très très bien également et on aperçoit en face de nous la grande roue et ça c'est cool, donc j'ai ajouté cette fameuse grande roue juste ici, j'ai fait une belle déco, le problème c'est que la grande roue c'est un classique, c'est comme le bateau pirate qui est là, ça ne fonctionne pas la grande roue ne fonctionne pas, tout le monde s'en branle, euh, voilà, je suis désolé pour la vulgarité. la vulgarité, tout le monde s'en fout et c'est bien dommage parce que euh, la vue est, est vraiment imprenable ici, donc c'est un petit peu dommage, donc j'hésite, soit je laisse, dites-moi en commentaire, pareil j'ai besoin de vos avis, soit je laisse la grande roue ou soit je mets autre chose et je mets ceci que vous voyez le breakdance moi j'appelle ça le breakdance alors en vrai ça s'appelle voilà le power moves mais pour ceux qui connaissent le breakdance évidemment je ne sais plus comment il s'appelle celui qui gère l'attraction euh, qui est bien connu maintenant euh, qui arrête pas de faire le tour de la France hein, à chaque fois et Marc je crois il s'appelle Marc je sais plus gros big up à Marc incroyable break breakdance bon ça fait très fête foraine forcément euh, et je le verrais bien euh... vous avez vu du coup j'ai mis des... Eh, hey, je, me... je me suis fait plaisir avec ces machins là euh, je, je mettrais bien ça là euh, s'il y a assez de place à la place de la grande roue ça pourrait être une idée euh, vous m'en direz des nouvelles et là, je me suis gavé. Je me suis gavé. J'espère que vous serez content. J'ai tout simplement fait enfin les vrais décors. Les vrais décors pour ces attractions futuristes. Parce que ça manquait quoi. Ça manquait de quelque chose. Il y avait du vide de partout. Et donc là, ces choses, ces choses faites. Alors, ici... Euh, J'ai euh, fait un, une boutique souvenir En mode, euh, en mode euh, futuriste Donc il y a plusieurs boutiques souvenirs Une dans la zone pirate là-bas euh, Même euh, là d'ailleurs tout ça c'est, euh, Mais ça c'est pas moi qui l'ai fait du coup euh, Ça euh, dans la zone un peu future et principale hein, y a, y, Ça mélange de deux zones La, la zone principale avec le carrousel juste ici également euh, Mais vous voyez alors ça ce bâtiment Je suis reparti d'un truc qui existait et je l'ai recustomisé hein, Donc c'est quand même un petit peu ma, ma patte Et puis la boutique souvenir euh, là-bas quoi Tout simplement donc ça fait quand même pas mal de petites boutiques souvenirs Bien dispatchées comme il faut le blackout, l'entrée Le blackout, c'est cette attraction ici Je ne l'ai pas renommée Et puis là, le looper, pareil, je ne l'ai pas renommé. L'entrée est juste là Et les deux sorties sont ici Je vais vous montrer, on va faire la, on va faire la queue parce que je suis bien content On va commencer par le looper euh, Hop. Donc tu rentres par là Tac. Là tu peux un petit peu apercevoir l'attraction Mais le but c'est qu'on soit un petit peu enfermé Il y a un petit peu de fumée partout On arrive là, voilà, c'est sympa hein C'est sympa je mets le jeu en pause parce que ça me bourre le crâne, je suis désolé Donc là avec un petit animatronics. Donc vous voyez tout est bien, bien comblé euh, Voilà on passe par ici On voit pas ce qui se passe derrière, et d'ailleurs qu'est-ce qui se passe derrière Une zone backstage, que je vous montrerai, je suis trop content Trop trop trop content, donc vous voyez on est bien Enfermé comme il faut, mais en même temps on peut respirer On est à l'abri du soleil, alors comme dit euh, En fait si le soleil tape là-dedans je pense qu'on a très chaud à vrai dire, et donc voilà on rentre, on rentre Ici, bam, et, on... et J'ai mis des projecteurs aussi, alors ouais, les gars Je me suis gavé, hein. la sortie juste ici, hop la sortie qui rejoint l'autre sortie, j'ai mis des bancs Il euh, y en a qui ont vomi, bon bah ouais, écoutez c'est pas... C'est des choses qui arrivent, hein. euh, on est tous humains euh, Voilà la sortie juste là, hop C'est magnifique, ça c'est le looper Pour ce qui est du blackout Et eh bah ben, le blackout c'est tout aussi génial Voilà regardez, j'ai varié les décors, hein. c'est pas toujours les mêmes hein, Forcément, en mode futuriste Mais euh, voilà j'ai varié Voilà avec euh, des petites Particules, un animatronics assis C'est incroyable voilà je suis content Je suis content vous m'en direz des nouvelles Je m'épose. Là je n'ai pas fermé pour la simple et bonne raison que bah, ça concerne encore la zone futuriste Donc comme ça les gens pourront nous voir Là on a l'attraction Objectif Mars euh, Lost in Space pardon là on voit la tour infernale euh, Voilà on voit tout le monde ici donc c'est plutôt pas mal Les gens ici nous voient faire la queue Donc c'est relativement sympa Hop on finit la queue par ici on rentre dans l'attraction C'est super J'ai rajouté donc des flammes Il euh, y a les flammes à l'arrière euh, J'ai rajouté des flammes à l'avant euh, Voilà pour les petites euh, animations la zone backstage, juste ici, je vous la montre, donc là c'est la sortie de la grande roue, la zone backstage ici, donc pareil, accès interdit au personnel non autorisé, regardez comme ils sont contents, ils sont heureux ou pas Entre nous, en vrai, ils sont heureux, ils sont heureux de ouf. Les petits tacos juste ici, enfin les tacos, <rire> les euh, les euh, voilà, caddies de golf, avec une maison des employés ici que je n'ai pas faite, et une autre maison des employés ici que je n'ai pas faite, mais comme c'est caché derrière, on s'en fiche. Total, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est -ce que ça Ah d'accord c'est le... Oui parce que j'ai embauché un... <rire> un animateur robot que j'ai euh, euh, demandé qu'il aille que dans la zone futuriste Enfin voilà j'ai géré mon parc aussi je vous montrerai Donc voilà les bennes ici euh, Des petites fleurs des cartons Voilà pour les chargements il se passe plein de choses on ne sait pas trop quoi Et puis voilà peut-être que derrière euh, je mettrai la fin du parc euh, Avec une route etc on verra je, On n'en on est pas encore là de toute façon c'est pas accessible au public ici Mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée donc je suis bien content La zone pirate j'ai rien retouché si ce n'est que j'ai rajouté ici un squelette Formidable euh, mais je n'ai rien retouché euh, si j'ai ajouté cette arche et euh, et cette arche là C'est tout ce que j'ai fait c'est déjà pas mal Ah si j'ai ajouté ce bâtiment là que je n'ai pas fait Voilà je l'ai pas fait hein. Mais j'ai fait beaucoup de choses quand même, hein, les gars, hein, qu'on se le dise, hein, vous le voyez. Hein. Donc voilà, là, on peut continuer pour la zone futuriste par ici. Donc voilà, avec... Euh, c'est pas une zone backstage, mais vous voyez, c'est pour le personnel, donc euh, le personnel... Enfin, c'est pour le RP, hein, en vrai, il y a personne qui va là, mais c'est pour le RP. J'ai rajouté des étoiles au sol. Évidemment, ce n'est pas le vide, vous le savez, ce sont des tapis. Euh, voilà, donc euh, on a une belle petite vue par ici, avec toujours le restaurant, le Mexelente, ici. Euh, et puis là, il y a rien qui a bougé, hein, tout simplement... Euh, euh Non, là il y, y a absolument rien qui a bougé Bon là j'ai rajouté les, les décors Mais il y a rien qui a bougé L'objectif Mars toujours présent, toujours là euh, La petite subtilité d'ailleurs, écoutez la musique Ceux qui connaissent Lost in Space, écoutez Voilà les droits d'auteur, merci, ça me fait pleurer cette musique, voilà, j'ai voilà, envie de regarder Lost in Space de nouveau, alors que je viens de, à peine de le finir. Et puis là, cette attraction qui n'a pas de nom, l'ascendance, oui, bah la tour infernale, hein, tout simplement, la tour infernale qui, euh, bah, qui a un franc succès en fait. J'avais pas capté, elle a un franc succès, Il a pas de décor. Je pense qu'il y a pas besoin de décorer en soi, euh, c'est très classique, voilà, parce que c'est une tour infernale et que c'est euh, voilà, caché dans les rochers. Donc c'est bien sympa, j'ai rajouté des petites... Euh, des petits néons, ça, il faut pas regarder, ça vole. Hein. Mais il faut pas regarder, ça se voit pas. Mais voilà, des petits néons pour la lumière la nuit, donc ça, ça rend super sympa. Enfin, des lasers, pas des néons. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. La vidéo va vraiment durer une heure. Euh, non, même pas. On a réussi en, en 20 minutes pour euh, vous montrer tout ce que j'ai fait de jours. donc je suis content. Je suis forcément passé à côté de certaines choses. Je ne saurais vous dire lesquelles. Euh, là, ici, il y a toujours le point d'information... Qui reste fermé parce qu'en vrai je pense pas l'ouvrir Vu qu'il n'y a pas de fil prioritaire On verra si je mettrai des fils prioritaires Mais vous voyez que ça risque d'être assez compliqué De faire des fils prioritaires sur les attractions déjà faites Donc c'est un petit peu dommage euh, En tout cas voilà j'ai hâte de vous lire euh, Répondez à toutes les questions que je vous ai posées Je vais vous montrer de nuit, j'ai pas fini hein. J'ai pas fini mais je vais vous montrer de nuit Alors attendez elle est où l'entrée frère je suis perdu <rire> Elle est là donc hop on va mettre Alors le parc ferme à 18h hein. Le parc ferme à 18h donc on va se mettre à 18h Voilà à quoi ça ressemble Hop Messieurs dames, je crois que c'est relativement sympa hein. On m'en dirait des nouvelles oh, On voit le Grinelle juste là Bien sûr à gauche, j'avais oublié de vous montrer Mais on a une vue euh, sur l'attraction des mines Bon du coup il fait nuit donc on voit rien Voilà. Mais euh, voilà, c'est incroyable C'est la petite subtilité Et euh, regardez de nuit comment c'est joli Les lampadaires, ils éclairent super bien, vous allez voir Donc là on va rentrer évidemment de nouveau dans le parc Donc là j'ai mis des petites lumières de différentes couleurs Les couleurs principales du parc, le vert et le bleu Un peu de blanc, un peu de rouge mais c'est surtout le vert et le bleu, vous l'aurez compris Voilà Hop, après on a besoin d'éclairage donc les lampadaires sont blancs hein, évidemment Euh, donc J'ai envie de me mettre en vue euh, Ted Cam Tegide Cam Bien sûr, non mais frère, mais c'est abusé ça Mais pourquoi il me TP à l'autre bout de la planète frère Qu'est-ce que c'est que cette merde Tegid, Cam Voilà ah. Voilà donc du coup euh, Bienvenue dans le parc Super bien éclairé Je suis trop content Parce que souvenez-vous Il y a quelques épisodes de cela J'étais en galère Je me suis dit Mais comment je vais faire pour la lumière Et ben voilà chose, chose trouvée Là on voit le laser la, la, la tour infernale Ça donne envie quand même hein, Ça donne envie euh, Donc voilà un petit peu À quoi ça ressemble On a une vue globale Là-bas on voit la grande roue Pour vous montrer sur le côté droit Alors il y a des trucs Qui sont pas allumés C'est dommage Ça c'est dommage Voilà Les petites fleurs ici la zone backstage, vous voyez, il fait un petit peu sombre, mais on voit très très bien le petit arbre là pour le Grand Utopia. C'est sympa, hein la file d'attente, je me suis fait plaisir. Donc voilà, euh, les lampadaires jaunes pour Grand Utopia. Donc à la base, c'était les lampadaires verts. Euh, vous m'aviez suggéré de prendre ces lampadaires pour le Grand Utopia, donc je l'ai fait et je les ai mis en jaune pour faire clin d'œil évidemment à Grand Utopia. Là, je, je marche sur le parcours, c'est très dangereux. Ne le faites pas dans la vraie vie évidemment, je fais partie, et voilà, je suis le, le patron quand même du parc. Donc j'ai le droit de le faire Voilà c'est sympa hein C'est sympa. Allez hop je vais me faire écraser Bonjour bonne journée au revoir Donc voilà ici euh, Boutique pour manger boire Les petits soins par là Petit éclairage Et puis voilà la caserne des pompiers Là ça manque encore de lumière je sais pas trop encore comment faire en vrai Ah mais si je vais pouvoir mettre un lampadaire là je pense Juste là je mets un lampadaire Ouais je mettrai un lampadaire là et la réponse est, est Voilà solution trouvée Merci à tous Voilà ensuite On va Oh là voilà, Le grinel qui fait plaisir Je suis très content du parc Je suis très content du parc J'ai hâte de vous lire Mais vous savez pas à quel point hein. Le Far West j'ai rien changé J'ai rien retouché Donc ça sert à rien d'y aller pour la nuit Là j'ai ajouté les lampadaires Comme au, au Grand Utopia mais en vert Et puis là Pas mal de lumière Parce que c'est zone de restauration Donc il euh, faut quand même qu'on voie quelque chose Pareil ici j'ai mis les petites lumières sous les tables De pique-nique Là faudra que j'agrémente avec des petites lumières je pense Ouais on mettra des petites lumières au niveau de l'eau Dans l'eau même on pourra mettre des lumières dans l'eau Tiens et vous en pensez quoi Ça peut-être une bonne idée ça Voilà bien sympa bien éclairé Les toilettes également très bien éclairées c'est très important Les toilettes c'est un peu une zone sombre Donc faisons gaffe quand même Il peut se passer plein de choses Voilà lampadaire sur le pont magnifique Et voilà niveau éclairage on ai pas trop mal Regardez Regardez le blackout avec Les flammes que j'ai rajouté devant Là franchement vraiment au top On est arrivé au bon moment Voilà je suis très très heureux Je suis très heureux je vais pas vous mentir Ça rend super bien le coucher de soleil derrière en plus Donc voilà ça rend très bien On voit pas trop la fumée c'est dommage Normalement il y avait de la fumée Ah oh, on la voit là On voit un peu la fumée là si on la voit Faudrait que j'en rajoute de la fumée je pense Je rajouterai de la fumée Euh voilà alors là, ça manque d'éclairage, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Alors là, le robot il va dans la zone futuriste. Hein. Bah voilà, oh la lune Je l'avais jamais vu sur, euh, sur le jeu. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai hâte, euh, merde. hâte de, de voir ce que vous allez me dire. Euh, bien sûr, alors attendez, j'ai oublié un détail. Est-ce que tu peux te lever, mec Merci. J'ai oublié un détail. Là d'ailleurs, je sais pas quoi mettre parce que le problème c'est que les lampadaires là, euh, c'est bien mignon. Mais je trouve que ça casse un petit peu tout. Bah, je pense que je mettrai les lumières au sol. Ouais je mettrai les lumières au sol comme je l'ai fait là. Hein, plein de lumières au sol. Et puis je vais juste le faire avec vous pour pas que j'oublie de placer un lampadaire, ce que j'avais suggéré euh, à moi-même, euh, ici. Je pense que c'est une bonne idée. Après le problème c'est que c'est à. Euh... Ah mais ça fait mal aux yeux là. Hein. On est d'accord les amis que c'est pas une bonne idée de faire ça. Euh, bah en fait tout simplement je vais mettre. Ouais, je suis débile. Non mais je suis débile, regardez. Tac, et puis je peux même genre dire que je l'enfonce là. C'est déjà une bien meilleure idée. Parfait. J'ai découvert un truc sur le jeu au bout de je ne sais combien d'heures de jeu. Et c'est ce qui m'a permis de beaucoup m'améliorer. Enfin, je trouve que je me suis amélioré, que j'ai fait beaucoup de choses. Je suis un petit peu idiot, mais c'est bien, il faut en apprendre tous les jours. C'est tout simplement qu'on pouvait choisir une option qui est incroyable et qui est la suivante. Euh, aligner à la surface et aligner sur position. Ces deux options-là, je ne les connaissais pas, je ne les ai jamais utilisées et ça te permet de faire des dingueries et de gagner du temps. Parce que voyez-vous, euh, là, vous voyez, le, voilà, si je veux mettre ces lampadaires, ils s'adaptent parfaitement à la surface. C'est la base, tu vois. C'est la base de faire ça. Et voyez, l'appareil, il s'adapte automatiquement. Sauf que moi, ce que je faisais depuis le début, tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, enfin, jusqu'à ces derniers temps, en tout cas, euh, bah, ce que je faisais, c'est que je venais là avec ce, ce fameux machin, et, et je le plaçais... Vous voyez, il s'aligne pas, là. Il s'aligne pas et je le plaçais moi-même. Alors, en général, j'avais de la chance parce que c'était en général droit Là, voilà, j'ai de la chance. Là, j'ai de la chance. Mais c'était pas souvent comme ça. Donc, euh, euh, pareil, ici, ce que je faisais souvent, c'était ça, ça, et ensuite ça. Par exemple. Et ça, je l'ai fait beaucoup trop de fois. Et ça m'a changé d'avis. Donc, euh, je suis trop content. Je voulais vous partager cette bonne nouvelle. Voilà, les amis. J'ai hâte de vous lire. Euh, dernier truc encore. Ça va très vite. Euh, pour vous dire que j'ai embauché un nouvel animateur en plus du robot. C'est une femme pirate qui est dans cette zone pirate, donc sauf si elle est au repos, je ne sais pas. Euh, où c'est qu'elle est, la coquine Où c'est qu'elle est, la coquine Je ne sais pas, mais elle est là en tout cas. Elle est belle et bien là. Elle est là, voilà, elle est là. La voici, la voilà. Madame et le monsieur juste ici. Et il fait plaisir à tout le monde. Voilà, en tout cas, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu, j'ai besoin d'un maximum d'encouragement. Je suis trop content parce que j'étais à deux doigts de recommencer un nouveau parc alors que j'en avais pas spécialement envie parce que j'ai pas envie d'abandonner ça, tellement je suis content. Euh, et en même temps, bah, j'en avais marre parce que je me sentais bloqué et là je me suis débloqué parce que bah voilà euh, grâce à mes découvertes, grâce aux ajouts, aux zones backstage et tout ça, ça m'a remotivé, ça m'a reboosté grâce à voilà, tous ces décors que j'ai pu rajouter ici qui, qui rendent vraiment le, le tout sympa, ça m'a reboosté et maintenant je sais vers où aller. Et ça c'est vraiment cool. Donc tout est possible, croyez en vos rêves. Voilà, vous me direz hein, si je mets la grande roue, si je l'enlève ou si je mets ça à la place, ça je pense que ça fera plaisir à tout. Monde, donc, je ne sais pas, vous, vous m'en dire des nouvelles. Allez, les amis, plein de bisous. Bon dimanche à vous. Bonne semaine, bon courage. Bientôt les vacances. Ciao tout le monde.